écoutez moi les Marvel Snapiens, j'espère que vous allez bien Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur Marvel Snap Je vais vous proposer un deck révolutionnaire, un deck incroyable que j'ai euh, testé, que j'ai euh, joué, que j'ai créé même euh, Il y a euh, plusieurs jours Je vous explique un petit peu ma façon de travailler un deck euh, Je vous l'avais déjà expliqué, on va dire, sur la, euh, c'était sur la vidéo sur le deck mid-range euh, Mais je vous le réexplique En gros, je pars d'un deck Bon, il y a un tracker, bon, grâce au tracker, évidemment, il y a un tracker qui s'appelle Snapfan Je vous invite à l'utiliser c'est pas mal alors c'est pas un tracker comme Hearthstone euh, qui vous donne les cartes qui vous restent dans votre deck etc euh, et je sais pas si je sais que ça marche sur steam mais je sais pas si ça marche sur euh, sur téléphone ou sur tablette mais en gros il vous donne la donnée. Donc il vous donne votre win rate, euh, votre lose rate également. Il vous donne euh, Et votre net cube, enfin le, le nombre de cubes que vous avez gagné. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est que ça vous donne votre average cube, c'est-à-dire les cubes euh, moyens que vous allez gagner. Et en fait, parfois, vous allez jouer des decks qui sont surprenants mais qui ne sont pas encore optimisés ou pas très, très, pas très forts. Tout simplement. Vous allez avoir, et il y a eu certains decks comme ça, où j'avais 45% de win rate. Mais en fait, j'avais une moyenne de cubes gagnés de 0,56 si ma mémoire est bonne. Euh, donc c'était assez dingue pour le coup. Ça veut dire que même avec un win rate négatif entre guillemets, enfin je gagnais moins d'une game sur deux, bah finalement je gagnais quand même des cubes. Et parfois, euh, bah c'est l'inverse. Il, il y a des decks qui sont euh, très puissants, qui vont vous donner un win rate de 55, 60%. Mais vous allez, vu qu'ils ne, justement ne sont pas surprenants ou qui sont facilement contrables pour l'adversaire, vont vous donner une moyenne de cubes. Alors après la moyenne de cubes, ça dépend évidemment du, du snap, etc. Moi c'est vrai que je snap t1, donc forcément. Parfois ça fait. Euh, les, les, les chiffres, on va dire, sont euh, forcément plus gros au positif, mais également parfois plus gros au négatif. Bref. En tout cas, euh, je prends un deck, je fais genre une, une trentaine de games avec. Après, je, ch je change des cartes. J'essaye, même si la, le winrate est bon, je change quelques cartes. Je refais 30 games avec. Et en général, je fais voilà une centaine de games. Euh entre eux on va dire aller 60 70 et 100 games avec un deck pour arriver à la meilleure version et même et ça je le fais parce que voilà c'est mon travail et que j'ai envie vraiment de vous proposer les listes les plus optimisées et c'est vrai que c'est plutôt agréable pour moi de faire ça parce que je peux pas faire comme sur Hearthstone où je prends des listes sur internet des listes top 1 légende et je les, et je les joue parce que là il n'y a pas de liste vraiment top 1 légende on est sur un jeu qui est un peu particulier parce que euh, on n'a pas toutes les cartes du jeu donc on peut pas vraiment aller regarder sur internet et dire ah je vais prendre cette liste et ça c'est important de, de le comprendre je vais prendre cette liste ah, j'ai pas la carte, j'ai pas la douzième carte de, du gars, donc je vais la remplacer par une autre. Non, ça marche pas. Un deck, si t'enlèves une carte, bah en fait c'est pas du tout le même deck sur ce jeu. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc euh, en prenant un deck en enlevant une carte, voilà, il faut mieux comprendre le principe. C'est pour ça que j'ai l'impression que regarder des vidéos, regarder des streams, c'est beaucoup plus intéressant que juste prendre des listes sur internet parce que et remplacer une carte par une autre, parce que là, on va vraiment droit au, au massacre, si je peux dire. En tout cas, ça fait vraiment pas progresser. Donc c'est important de comprendre des concepts pour progresser. Il n'y a pas besoin d'avoir 6 euh, cartes pool 3 pour avoir un deck pool 3. Parfois, juste une ou deux cartes pool 3 pour, euh, peut permettre d'avoir un très très bon deck pool 3. Même parfois, des decks mono pool 2, qu'avec des cartes pool 2, sont meilleurs en pool 3 qu'en pool 2 par rapport à la méta, etc. Bref, ça c'est un autre sujet, J'ai pas envie de faire une grosse introduction là-dessus. Mais voilà, en gros, euh, j'ai énormément travaillé un deck, vous allez voir, qui est absolument incroyable. C'est le deck Falcon. Alors le deck Falcon, c'est rigolo parce qu'il peut ressembler un petit peu à la version qu'a proposé euh, Ben Brode, euh, je crois que sur les internets, son, son deck un petit peu coup de cœur. Bon, ça c'est pas, enfin c'est mon deck coup de cœur aussi euh, en ce moment, mais c'est surtout une version extrêmement forte. J'ai 70% de win rate avec sur encore une fois un échantillon de 70 100 games, donc c'est absolument énorme. Euh, donc c'est un deck qui a vocation, alors c'est un deck pool 3 pour le coup, il n'est euh, pas jouable en pool 1. Parce qu'il 2, euh, pardon. En poule encore moins. Parce qu'il dépend euh, de la Beast et du Falcon. En gros, la Beast, elle remonte vos cartes sur l'emplacement. Dans votre main, il coûte moins 1. Les cartes remontées. Le Falcon, il va remonter tous les T1. Quel que soit l'emplacement euh, joué du Falcon. Et en gros, on a en carte clé. L'Angela. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que dans la version de Ben Brode, il joue un petit peu la même synergie. Il joue best falcon. Mais en fait, lui, il joue juste collectionneur. Et joue pas genre Angela et Bishop, ce qui a pas de sens, parce qu'en fait il a pas de vraie puissance, juste il s'amuse en remontant des cartes. Bref, en tout cas là, cette version est pragmatique, cette version est testée, cette version est très forte. Euh... Et donc oui, bah, je reviens sur juste ce que j'ai dit avant, mais en fait c'est intéressant, parce que moi ça me permet de vraiment travailler des decks et vous proposer des decklists un peu en exclusivité. C'est-à-dire que cette liste-là, je sais pas si vous pouvez la retrouver sur Internet, je sais pas si elle existe sur Internet. Euh... Voilà, là vous avez quelque chose de fort, de... voilà. Défendre enfin, ma... ma... ma... Euh, ma paroisse, si je puis dire, mais vraiment, euh, je pense que sur cette, vidéo, sur cette chaîne YouTube, vous avez vraiment des, des listes al dente. <rire> Pourquoi j'ai dit ça Bon, bref. Euh, donc, vous avez Angela. Également, quand une carte est jouée ici, ça donne des puissances plus de Vous, vous pouvez remonter ensuite les cartes pour libérer la place. Donc, évidemment, Angela on connaît, c'est extrêmement puissant. Vous avez Bishop, c'est un peu la même limonade, c'est que on joue des cartes, euh, ça booste le Bishop, et ensuite on va les remonter les rejouer. Donc forcément le Bishop prend beaucoup euh, de puissance pour finalement un coup assez bas. Et après le reste, c'est des cartes. Bon, le collectionneur évidemment, hein, quand ça remonte dans la main, euh, donc quand ça rejoint à votre main, ça prend des petits, des petits boosts. Lui parfois il peut être à 13. Lui il peut être à 13. Enfin, j'ai vraiment fait des, des choses assez, assez fat. On a euh, les petits T1 qui rentrent bien dans la courbe, parce qu'il faut quand même des T1 dans, dans le jeu, mais il ne faut pas que des T1 non plus. Donc il y a l'Electra, qu'on connaît bien, il y a l'Agent, il y a euh, l'Iceman, et il y a le Korg. On a euh, la Black Widow, alors, bon, il clairement remplaçable, mais je trouve que c'est intéressant, mais c'est peut-être encore une fois le point d'interrogation dessus, et pourtant je vous dis, j'ai fait presque 100 games avec ce deck, mais je, je me dis encore, est-ce que Black Widow a vraiment du sens, mais je trouve que c'est vraiment cool. Ajoute une carte morsure de la veuve dans votre main, euh, dans, dans la main de l'adversaire, et en fait la morsure de la veuve... C'est une carte qui, est, euh, qui coûte 0 et l'adversaire ne, ne pioche pas. Donc au moment où elle est dans sa main, il va pas piocher, il va louper une pioche. Et après, il est obligé de la jouer, donc ça bloque un peu l'adversaire. Je pense que c'est peut-être mieux dans d'autres decks, mais dans ce deck-là, c'est intéressant parce que si tu mets Morsure-Morsure, ça bloque 2 draws. Si accessoirement, en plus, tu lui mets des pommes de terre dans le deck, il y a vraiment moyen de pourrir un peu sa sortie. Donc voilà, c'est un peu... Euh fait un peu ça fait un peu deck d'enfoiré dans certaines situations, c'est plutôt cool. Euh, on a l'Iron Earth, puissance plus 2 à 3, cartes de votre, euh, à 3 cartes sur le board. Donc ça donne 6, sachant que ça peut être remonté avec Beast. Donc c'est intéressant, encore une fois, ça, ça peut changer. Hein. Vous pouvez mettre Wolfsbane, vous pouvez mettre d'autres choses si vous le souhaitez. Et la Chavez pour augmenter la puissance de la sortie. Parce que c'est quand même un deck de sortie, c'est un deck où on est dépendant d'Angela, Collectionneur ou Bishop. Pas forcément les 3, 1 parfois suffit, 2 c'est très... encore mieux, 3 c'est évidemment Aldente. Quoique 3, parfois, on n'a pas la possibilité de jouer les 3. Mais bref, la Chavez permet... Là, ici, on va vraiment la jouer euh, comme euh, une carte qui euh, permet de jouer que 11 cartes sur les 5 premiers tours. Et en vrai, euh, très souvent, vu qu'on a pris plein plein de, de points sur toutes les lignes, on peut juste, parfois, juste jouer la Chavez comme ça. Et c'est très très intéressant quand même. À noter que... Euh et là, le, le raisonnement est important dans ce jeu, hein. c'est pas juste le deck, c'est vraiment le raisonnement, parce que c'est un jeu nouveau, avec des principes nouveaux, euh, et il faut arriver à, à essayer de comprendre les principes plus, de, plus que juste de jouer. Euh, ceux, ceux qui vont gagner plus tard, quand le ladder sera très compétitif, quand il y aura des tournois, ce seront ceux qui auront la théorie sur le jeu, comme sur Orson, ceux qui ont compris la tempo, ceux qui ont compris le card advantage, c'est ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui ont le meilleur deck, attendez, juste... Euh, j'ai voulu me faire kiffer à prendre un petit peu de lumière, mais en fait, euh, ça marche pas sur YouTube malheureusement. Je vais être obligé de faire mon Gollum dans ma caverne. Euh, <rire> désolé, mais bon. Ah, j'ai J'avais espoir de, de voir un peu de lumière aujourd'hui. Et donc, euh... donc oui. En fait, ce deck là, le Falcon, je l'ai depuis longtemps dans ma collection. Mais j'ai pas le Beast. J'avais pas le Beast. Le Beast, je l'ai euh, débloqué il y a vraiment peu de temps. Et en fait, j'étais vraiment dans une situation où. Bah, en fait, j'avais déjà entre guillemets le deck. Alors évidemment, avec Beast, c'est meilleur. Mais vous voyez, je, je voulais vraiment avoir la liste parfaite pour... Enfin, la liste parfaite, encore une fois, elle n'est pas parfaite. Je pense que je peux l'améliorer peut-être avec le, le truc qui met un démon dans la main, là. Le petit T1 qui met un démon dans la main euh, qui est 6 de puissance. Je pense que ça, ça peut être intéressant peut-être à la place de Baguido. Bref. Et en fait, j'avais la possibilité de jouer ce deck, mais je voulais attendre le Beast. Et ça, faut pas le faire. Donc vraiment, je vous invite. Et il faut... Euh Partir de ce principe-là et pas réfléchir Comme sur Hearthstone, comme sur d'autres jeux de cartes Si vous n'avez pas le deck complet, essayez-le Quand même, vous voyez, parce que La probabilité que vous ayez un deck, entre guillemets, vraiment Parfait, optimisé, parfait bah, est, Elle est très très faible, vous voyez, encore une fois Même ce deck-là, pour moi, il n'est pas optimisé parfaitement Mais il est optimisé par rapport aux cartes que j'ai Et en fait, c'est ça l'idée, euh, si vous jouez à Magic Le terme paquet scellé va vous parler En fait, c'est comme un paquet scellé Ce jeu, il faut, faut l'imaginer comme du paquet scellé Enfin, ce jeu, ce Marvel Snap, hein, pas ce deck-là c'est-à-dire, vous avez un certain nombre de cartes, il faut arriver à faire le meilleur deck possible avec vos cartes données. Et pas comme sur Hearthstone où, même si on a X cartes, on a la possibilité d'avoir toutes les cartes si on veut, avec le craft, etc. Sur ce jeu, on n'a pas la possibilité. Même si tu payes, tu n'auras pas toutes les cartes. Donc, voilà, essayez de faire le meilleur deck avec vos cartes. Et voilà, là, ce deck-là, j'espère, va vous donner des, des idées. Tout simplement, on va changer d'overlay. Euh, va vous donner des, des idées. Alors, ce deck-là est très très fort, et très technique et hyper intéressant. Je dis que ça révolutionne le jeu. Bon, euh, le terme est un peu provocateur. Mais voilà, le gameplay de ce deck, il est absolument incroyable. Et voilà, j'espère en tout cas que vous allez tomber amoureux de ce deck. Qu'il est très très cool. Bon, la main est pas bonne parce qu'on n'a pas les, euh, les Angela, les Bishops et autres. Euh, la question c'est est-ce qu'on joue Electra Ça aussi, c'est pas vraiment un bon lieu pour nous, pour le coup. Euh, je pense qu'on va attendre, tout simplement. Black Widow T2, euh, peut-être à gauche. Euh, ça, c'est pas forcément bien non plus. Ah, Angela. Angela plutôt ici, je pense. Quoique. On va Angela ici. Bon, je, je sais pas si ça a une importance. Angela à gauche ou Angela au mid. Euh, cool. On a l'initiative. Ah non, c'est lui qui a l'initiative. Mais je pense qu'on va quand même faire Electra. Electra ici. Est-ce que je Black Widow là Into Beast au mid Ou Black Widow là. En fait ça me dérange pas de remonter Black Widow. Donc je vais faire Electra Black Widow. Et au prochain tour je fais la beast qui remonte tout. Alors ça remonte Angela, mais c'est pas grave, l'Angela garde ses stats. Ah ça c'est un peu chiant. C'est très très chiant ça. Ça c'est très chiant. Peut-être qu'on va juste Iron Earth. Parce que c'est quand même un peu dommage une carte à deux de payer 4 dessus. Bon, J'avoue que la wave elle est relou parce qu'il risque de jouer un monstre. Ah là là j'aurais bien aimé curver justement deux petites cartes. Je fais quoi Je fais juste euh, Iron Earth. Je fais quand même Beast. Ou alors je fais Collectionneur. Je crois que je vais juste faire le Collectionneur. Ah mais le problème c'est que mes cartes vont coûter deux de plus. Oh là là On est mal hein Peut-être faut remonter maintenant hein. écoutez on va remonter maintenant mais c'est compliqué oh ok ça, ça parce que ça ça oh il a, il, a, il a pas il est parti il a parti il est concede, il a parti non mais ok parce que Aero, je crois qu'Aero, ça déplace toutes les autres cartes alors c'est pas évident de la comprendre parce que la traduction anglaise française est particulière mais en gros ça déplace les autres cartes qui sont jouées sur d'autres lignes sur la ligne où elle est donc voilà, dans le deck un peu. Pas déplacement, mais counter déplacement, on va dire contrôle déplacement, si on joue Kingpin. Kingpin, c'est euh, comme la tour fisc. En fait, le Kingpin, c'est le fisc, C'est quand. Euh, euh, c'est quand une. Euh, regardez l'Electra. Par contre, si ça avait été un Korg et tout, peut-être j'aurais joué avec le, le, mon nombre important de t Mais en gros, c'est quand une carte est déplacée sur sa ligne, le Kingpin, il tue euh, la carte. Donc euh, avec, euh, avec sa carte, c'est plutôt intéressant. Bref, euh, on va Angela, on s'en fout. On va plutôt mettre sur des lieux où on a une vision dessus, parce que là, ça peut être des trucs un peu bizarres. où On ne peut plus jouer de cartes, etc. Donc là, on va juste faire Angela, on va faire Bishop, et ensuite, on va essayer de, de comboter. Bon, on a quand même gagné, 1-0 pour le moment. Bon, ça, c'est plutôt bien, ça veut dire que nos T1 ne prendront pas Killmonger. Bon, on pioche un T1, c'est une bonne nouvelle, avec le Hell's Kitchen. Euh... On va Bishop ici. L'idée c'est vraiment de mettre en place un setup et ensuite de comboter. Adagio évidemment. Le fameux. <rire> le fameux Adagio. Ok. Donc on a le Falcon. On peut le faire maintenant. Donc ça ferait ça, ça, ça. J'aime bien le faire maintenant. Ça fait quand même pas mal de stats. L'Angela, elle prend plus 6. C'est énorme. Et euh, l'Angela prend plus 6. Je libère la place. Ça, c'est important aussi de pouvoir libérer la place. C'est aussi ça qui est compliqué pour l'adversaire. C'est parfois quand vous êtes un peu égalité sur toutes les lignes. Vous savez que l'adversaire sait que vous avez la possibilité de jouer plein de cartes. Alors qu'en général, un deck T6, il va plutôt jouer juste un gros truc. Donc là, je peux faire Lion, Earth... Iron Earth ça fait 6 points. Et je peux garder tous mes petits T1. C'est-à-dire je peux faire Iron Earth. Ou même Black Widow d'abord. Black Widow, Iron Earth. Je pense qu'on va faire ce truc-là. Ou alors... Non, peut-être pas. On va sûrement Chavez au tour 6. Donc là, on va vraiment essayer de... Non, je pense qu'on va Chavez au tour 6. Dans ce cas-là, je ferais bien quand même Ironers pour booster ici. Ou alors je bourrine au mid. Je fais ça. Alors en vrai, si on bourrine au mid, on fait Ironers d'abord. Korg. Et genre Iceman. Écoutez, on va partir là-dessus. C'est un peu bourrin. Mais en fait, j'ai envie de lui dire bah mec, au mid, j'ai beaucoup de points. Vas-y, investis des choses. Alors peut-être qu'il va me gagner quand même. J'ai vraiment beaucoup de points au mid. J'ai 20, j'ai 11 de plus. A droite, vous voyez, mon bishop, c'est bête, mais c'est un T3. Il est déjà 9. Bon, ça, c'est très très gros. Ça fait 18. Et Ant-Man, ça fait beaucoup. Ok. Donc, il gagne au mid. Je gagne à droite. Et maintenant, c'est la bagarre. Le problème, c'est que ce deck-là, il peut jouer le Destroyer. Il peut jouer le Destroyer. Donc, sur le Destroyer, il gagne. Donc peut-être fallait même libérer une place Peut-être fallait avoir la possibilité de mettre Iron Earth mid Après il y a toujours le Spectrum aussi qui est chiant Moi je ferais bien juste Chavez à gauche En vrai s'il fait Destroyer on a perdu Parce qu'il est 16 et ses cartes ne meurent pas Destroyer il tue tous les autres Mais vu qu'il y a armor ici Soit il fait Spectrum et on a gagné Parce qu'on gagne ici sur Spectrum et on gagne ici Donc ce que je vais faire C'est un 2 pour 4 Donc en fait le pourcentage 2 pour 8 c'est 37% 2 pour 4, ça doit être 30%. J'ai pas calculé 2 pour 4, mais ça doit être 30%. C'est-à-dire que là, il faut que j'ai au moins 30% de win rate, enfin de win sur ce play, pour que le play soit rentable, soit EV. Donc c'est intéressant de le faire. Même si le gars, il me dit, j'ai peut-être destroyer, je dois quand même le prendre, parce que s'il a pas destroyer, je gagne. Vous voyez enfin, je pense, hein. Donc on va partir là-dessus. Et s'il si a destroyer, j'ai... Ouais, il a destroyer. Mais vous voyez, il a pas snappé. S'il snap, ça donne de l'info. S'il snap, je pars. Et vous voyez, ma, pro... ma probabilité. On était pas si loin quand même. Hein. Et vous voyez, peut-être qu'au mid, on aurait pu mettre plus. C'est-à-dire qu'il y, y a un spot où, où, où on peut gagner ce match. Ouais. En faisant à la place. Vous voyez, on, on revient dessus. On se dit pas, ah bon, bah j'ai perdu, il a une carte qui est trop forte, le destroyer. Euh, je peux rien faire, GG. Non. On se dit, comment est-ce que je pouvais gagner cette game Mais en fait, l'Ironers, vous voyez, il me manque deux points. Donc peut-être qu'à la place d'Ironers, j'aurais dû mettre l'Iceman ici. I, I, euh, comme ça, j'avais vraiment 22. Comme ça, j'aurais mis encore plus de points au centre fait égalité ici là j'avais mon 10 et là j'avais mon 9 plus 0 donc il y aurait eu un différentiel de 9 ici non de 9 et 16 donc 7 et là il y aurait eu un différentiel de 10 donc j'aurais gagné ce match donc vous voyez c'est con mais si j'avais fait on va dire un meilleur play bon c'est mon play était bon sur le tour mais vous voyez je peux revenir et me dire qu'en fait ce match était quand même gagnable mais ce qui me permet de réfléchir à ça, c'est de rester dans le match, vous voyez Parce que là, j'aurais pu concede en se disant, bon, il y a quand même possiblement Destroyer, mais il y a aussi possiblement euh, Spectrum, et Spectrum ont gagné dessus. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à rester dans les matchs quand mathématiquement, c'est OK, et en plus de ça, même quand mathématiquement, parfois, c'est pas OK, vous récupérez de l'information, et cette information va vous permettre de progresser. Voilà. Vraiment, c'est le but, c'est le but, c'est de progresser, parce que, encore une fois, là, le ladder, c'est un peu tout le monde teste les decks qu'il aime. À un moment, le ladder sera très compétitif. Il est déjà compétitif, mais il est compétitif euh, sur un jeu où on n'a pas toutes les cartes. Euh, je pense que je vais Iceman T1, Korg maintenant. Je crois qu'on va Korg maintenant. Comme ça, on, lui donne, on a une vraie possibilité de lui donner une, une patate. En fait, je vais faire Angela T2 et Collectionneur Iceman T3. Ah, ça, c'est vraiment pas une bonne, un bon lieu pour nous. Pas du tout, pas du tout. À moins qu'on pioche le bishop. Non, bah, c'est pas vraiment pas un bon lieu. Donc, on va faire ça. Ça, ça, ça. En fait, c'est pas un bon lieu parce que nous, normalement, on, le deck est fait pour, en termes de, de, de curve, est fait pour que sur le tour 6... On joue la Chavez et on n'est pratiquement rien en main. Et vraiment que on, on, on est utilisé. En fait, le but du deck, c'est d'utiliser parfaitement toute la mana à chaque tour, d'extraire le maximum de puissance de notre mana. Et c'est ça qui va nous permettre de gagner l'adversaire. Bon, c'est un peu mon, mon, ma, ma, nouvelle, ma, ma façon de penser maintenant sur le jeu. Euh, pareil pour le deck midrange euh, V2 que vous avez vu, le deck euh, euh, le deck Doom, pour le coup, que j'ai présenté il y a quelques jours. C'est pareil. C'est vraiment. Et c'est pour ça que les decks. Mes decks en ce moment ont beaucoup de. Euh, on va dire de win rate. Parce que vraiment j'essaye de mettre ça en avant. Mais même dans tous mes decks. Bon après pas dans les decks combo et tout, et tout mais oula. Tout mal là. Il a Thor, donc il a Molnir dans son deck, il a Captain Marvel qui peut se déplacer. Bah bon On a sûrement perdu. Hein. En fait le problème c'est que nous on s'en fout du mana. Moi, je l'ai déjà dit mais je le redis. On va faire ça, on va faire ça. On peut concede hein, au prochain tour. Là, on voit si on pioche sur un Falcon ou une Beast. En vrai, il y a moyen de faire de la magie. Parce qu'on fait quand même un peu des points. Ouais, il fait pas grand-chose avec son domino. Ça veut dire qu'il a quand même des grosses créas en main. Le Falcon. Le Falcon, il remonte les deux petits loulous. On va sur mon Falcon. Ou alors on attend. On a pas mal de mana, on peut presque attendre. Non, je vais pas attendre. Je Falcon maintenant. Comme ça, je peux Korg pour essayer de lui recasser euh, comme ça sur le T5. Ouais, ok. On a la beast. Je ferai presque la beast ici. Et ça, comme ça, ça remonte et je peux mettre les points où je veux. J'aime bien l'idée. Après, il vais... faut se dire qu'on va piocher ce Chavez au prochain tour. Donc, si on pioche Chavez, est-ce qu'il ne faut pas avoir E à 0 mana dans ce cas-là, est-ce qu'on fait pas ça, ça et beast ici Je crois que je vais très souvent de Chavez, au prochain tour. Bon, vous voyez, j'ai eu pas mal de mana flottant, c'est un peu chiant. Mais je crois que je vais très souvent... Euh... Donc là, j'ai mon Korg à 0, j'ai mon Iceman à 0. Et vous voyez, en termes de points, je suis vraiment pas mal en vrai. Hein. Parce que là, je suis devant à 1 point, là, je suis devant à 8 points. Et j'ai la possibilité de faire 9 plus 6, ce qui est beaucoup en vrai. Donc peut-être qu'on fait quelque chose comme juste comme cela. Donc déjà ça nous permet de gagner cette ligne. Là on est... C'est pas évident parce qu'il y a Captain Marvel. Donc Captain Marvel ça fait de la grosse magie. J'ai quand même envie de bourriner un peu avec Angela, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. En fait je me dis que cette ligne il va sûrement l'ignorer. Donc peut-être qu'il faudrait faire quelque chose comme cela. Euh, là, on a 6. 6 plus 2. Non, il faut vraiment faire la Chavez. Bon, bah écoutez, on va faire ça. C'est 2 pour 4. On va prendre l'information. Mais c'est vrai que la Captain Marvel, elle... Je pense que Angela, ça peut faire peur. On va voir ce qu'il nous fait. Vous voyez, ouais, il fait Hulk. Donc là, il peut se déplacer à gauche. Si on mettait à droite une carte... Là, c'est pareil, vous voyez. Si on met un petit Iceman à droite, on a plus 4. Donc, on est à 12. S'il si se déplace là... Ouais, bon vous voyez, il y avait moyen de gagner cette game, mais c'est pas évident parce que moi dans ma tête, il allait faire, et je pense que peut-être le meilleur play pour lui, c'est de faire Hulk au mid, parce que Hulk au mid, comme ça si moi je vais vers Angela, il a forcément gagné parce que Hulk la, la ligne de Hulk, il la gagne, alors que là, en allant sur Angela, enfin son Hulk sur la ligne d'Angela, il suffit que je mette juste un petit truc et il gagne plus la ligne. Donc vous voyez, c'est un miscalcul de sa part, il a, bon il a gagné, mais il a fait un mauvais calcul sur le long terme, c'est un play qui le fait perdre. Après moi j'ai réfléchi par rapport On va dire au play que je pense Optimal Et c'est ça le problème parfois c'est que le gars Il fait un play optimal mais en fait qui est pas qui est pas Bon vous voyez Alors là c'est cool Parce qu'on a Falcon qui remonte tous les bars Mais j'ai pas forcément envie de le faire maintenant Comment ça marche avec Beast Ça fait une Beast Une autre Beast qui remonte une Beast Une autre Beast qui remonte une Beast En fait ça fait que des Beast à 1 Agent. Et en fait, ça fait trop de cartes en main. Je crois que je vais faire plutôt agent. On verra ce que je fais ici. Après, je peux jouer les bishops ici. Heimdall. Ah, oh, c'est surprenant, Heimdall en vrai. Donc, on va faire le collectionneur euh, là. Bon. Il y a des plays. Je peux faire Electra Falcon. Je peux faire les bisques avec plein de beasts. Ou plein de Black Widow. Il a combien de cartes en main Il a 5 cartes. Ça marcherait pas. Ça fait plein de Veuves dans la main. Non, parce que ça ne remonterait pas. À moins que de faire Black Widow, Beast. Non, mais je sais pas les manas. Ou Electra, Beast. Non. faire Electra ici. Je vais faire Beast là. Je vais remonter plein de Beast. Je pense que ça marche. Vos autres cartes ça remonte. Ouais, je pense que ça marche, on va voir. Écoutez, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça va donner. Mais en vrai, ça peut être pas mal avec collectionneur. Il va prendre pas mal de points. Bon, c'est cool ça, en plus. On a l'Electra qui va bien. Le M.D.A.L. il peut être surprenant. Ah, L'Electra, elle est cool là. Bam. Bon, ça tue pas le bon, mais c'est déjà pas mal. Le Beast, c'est là, normalement, ça risque de faire un peu de magie. Il va remonter lui. Ouais, il va en rester un en fait, c'est cool Ok Donc là je peux faire genre Korg Je peux refaire des beasts Je fais Korg ici, Beast ici Faut faire gaffe aux beasts à 1 parce qu'ils sont remontés par le falcon hein. Peut-être je fais beast là. <rire> <Beastland>, quoi. <rire> Ça n'a aucun sens. Et si je fais re-beast là Je hein. euh... C'est un peu chelou, mais... Honnêtement, je sais pas... Là, je teste des choses. Hein. <rire> là, j'aime pas trop ce que je fais là. Ok. Ça me paraît existant. Par contre il faudrait un bishop quoi. Bah après là je vais overdraw je crois. Enfin ouais, je vais pas piocher quoi. Mais c'est pas si grave. En vrai je monte vraiment une tonne avec mon collectionneur. Ouais. Donc là je libère un peu de place mais pas tant. Comment ça marche d'ailleurs Il remonte pas. Hein. Ouais. Je libère une place. Bon c'était pas forcément bien comme play, mais il fallait tenter, c'était rigolo. Euh, J'ai Electra ici. Le Falcon pour remonter peut-être d'abord lui. Ça fait ça. Falcon là. Electra, Korg, j'ai pas envie de remonter Electra On peut Beast pour remonter tout ça J'ai pas mal de mana flottant, c'est un peu chiant C'est pas évident là Donc, On va faire ça Je vais bloquer une draw je crois. Écoutez on va faire ça. Ça me parle je crois. Parce qu'en fait je suis pas bloqué à droite. Bah, je suis pas bloqué aucune En fait je suis bloqué sur aucune ligne. C'est juste que le tour 6 il va être tricky. Ah c'est dommage de pas avoir une Angela ou un Bishop, vous imaginez. Là la magie que je fais. Donc là ça remonte tout dans la mimine. Enfin pas tout de cartes. Mais c'est des cartes à zéro. Ça me laisse la possibilité de... Ah non, ça re... Ah ouais, putain. En fait, ça me bloque. C'est vraiment infâme, hein, les bistes <rire> En vrai, c'était rigolo, mais peut-être fallait le faire avec... En vrai, si j'avais eu Korg, ça aurait été trop bien. Je fais... Enfin, Korg tout de suite. Je faisais Korg à gauche. Et je l'ai eu un peu tard. Bon, la question, c'est est-ce qu'on gagne à droite On gagne sûrement au centre. J'ai peur de perdre à droite. L Apocalypse, il est gros. Je pense qu'on est bloqué. Donc là, je me, je me, suis, euh, me suis fait eu. Comme on dit. Faut voir, hein, mais il a beaucoup de points à droite. Ouais, je me suis fait eu. My bad, my bad. Elle est pour moi, celle-ci. Dommage parce qu'on avait beaucoup de magie, mais peut-être un peu trop, justement. On a voulu trop euh, trickser. Bon, GG. Euh, GG. Peut-être qu'il fallait vraiment attendre. Parce qu'en vrai, si je faisais un Korg, c'était gagné. Genre, je, me, je mettais vraiment beaucoup de corps. Je pense que c'est un lieu qui est super bon pour nous. Je pense que là, j'ai peut-être un peu foiré. Mais en même temps, il faut aller au fond des choses. Si vous ne savez pas, encore une fois, c'est le même fait que. Le... C'est dans la même théorie qu'il ne con... faut pas concéder, il faut aller au bout des games la majorité du temps pour prendre des informations. Mais là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que. Même si. On sait globalement que ça va être bizarre, il faut le tenter, le play. Parce que comme ça, on voit la chose. Et après, ça nous permet. En fait, ça nous permet de. De pas juste se dire, je pense que ça marche comme ça donc je le fais pas. De se dire, je sais que ça marche comme ça parce que je l'ai déjà vu. C'est plus marquant pour l'esprit, enfin pour le cerveau. Et ça crée des, une forme d'automatisme parce qu'on connaît le play, vous voyez C'est con mais c'est comme ça qu'on progresse dans un, dans un jeu de, de stratégie. Euh, on va faire Angela ici parce qu'on va sûrement faire Electra à droite. Donc voilà, très très important ça. Euh, D'essayer de voilà de mémoriser des situations, un peu comme Battlegrounds pour le coup, c'est vraiment le même système que Battlegrounds. Euh, ça, ça peut être un peu chiant, même si on fait plein de points après le quatrième tour. Donc, euh... imagine juste ça et Black Widow. Ça me parle. Hein. Storm. Oula, Storm, c'est chiant. Storm, c'est chiant. Euh... Bah, ça veut dire qu'on va devoir se battre à gauche, quoi. Parce qu'en vrai, la ligne de droite, on a sûrement gagné. À part s'ils joue euh... Des choses qui vont sur les autres lignes. Faut voir. Bon, ça peut dépendre de là. Hein. Polaris. Il ramène Electra. S'en moque un peu. Ou tout. Bon, par contre, s'en moque pas, c'est nul. Bon, ça, c'est bien. Ça... Et Falcon, C'est pas mal ça C'est pas mal ça Jess Jones, bon standard Storm Jazz Jones, ça veut dire qu'il joue pas forcément de cartes qui vont sur d'autres lignes Enfin il y a peut-être le Doctor Doom Mais on va monter beaucoup de stats avec collectionneur, enfin beaucoup on va, mon <coughs> Pardon. on va monter pas mal de stats, on est sur le T5 donc là faut faire de la grosse mazie pour préparer la Chavez à gauche euh, Est-ce qu'on remonte des trucs Bah ça coûtera zéro, donc on peut faire... Bah, de toute façon j'ai pas le choix, hein. c'est ça, ça, Après, Electra elle fait rien dans le spot, hein. donc vaut mieux remonter genre des choses qui coûtent 2, ça, ça et Beast. Votre fidèle serviteur, Spider. Spider. Euh, bah on perd. On perd parce qu'on remonte que 3 cartes et on peut plus jouer à gauche Vous voyez On est pas loin hein. Je pense hein. 10 contre 10, 6 contre 0 Et le problème c'est que lui il peut jouer à gauche et nous on peut pas jouer Donc vous voyez on est bloqué Nous on gagnait avec juste Chavez plus plein de petites créas Parce qu'en fait on prenait l'avantage ici Avec juste Agent Agent me permet de prendre l'avantage ici, ici j'ai l'avantage Donc la vous ça se joue vraiment pas à grand chose Mais j'avoue que là le Spider euh, Le Spider-Man il me bloque Je peux jouer pas de carte au prochain tour Donc là je peux pas jouer de carte Il a juste à mettre un monstre Et il gagne en termes de d'écart Il manque vraiment peu hein, C'est frustrant Alors, Ce lion il m'a un petit peu emmerdé hein, On l'a su On l'a vu tout de suite Et On a présumé Là ça sert à rien d'aller jusqu'au bout Parce que Même s'il fait rien Il gagne en fait Donc euh, Vous voyez ça a pas de sens Mais sinon cette gamme Elle est pour moi Donc Ah euh... ouais, dommage Dommage dommage Bon j'ai même pas compter le winrate en vrai, c'est difficile de compter le winrate dans des sessions avec ce jeu. Enfin, hors, avec Tracker. Enfin, juste comme ça en de, de mémoire quoi. Parce qu'en fait t'enchaînes tellement de games. Bon encore que c'est pas mal sur Camartage. Est-ce qu'on veut le faire maintenant Je pense qu'on le fait maintenant. Je pense qu'on le fait maintenant. On va sûrement collectionneur, Bishop et peut-être Black Widow derrière. ça met deux petites pommes de terre le Antman qu'on peut tuer avec l'Electra je suis une carte c'est plutôt bien pour nous on a besoin d'avoir des cartes en main ok donc le collectionneur va ici le Bishop va à droite euh, T4 on va sûrement faire Iron Earth Iceman sur Camartage bon c'est un deck continu donc Camartage ça nous profite plus qu'à lui Ah mais Bishop euh... En fait le Mojo World j'ai envie d'avoir euh, des créas Mais euh, normalement des créas ah, Peut-être faut faire juste Angela Mais Angela j'ai envie de mettre des trucs derrière elle Ah c'est pas évident d'avoir le Camartage et Mojo World et Je pense qu'il faut plutôt profiter Ou alors on essaye de gagner sur les deux autres lignes Mais c'est trop risqué Je pense qu'on va juste Bishop et on voit Cosmo Ok c'est cool d'avoir l'info donc ça veut dire qu'on va... Pas... Bon, Electra ça va aller au mid. On peut Angela Iceman. On va juste Angela I I Iceman ici. Omega, Omega Red. Donc Omega Red c'est très intéressant. Bon ce deck là il est beaucoup joué. S'il a une line avance de 10 points, euh, il a puissance plus 4 aux autres emplacements. Euh, bon, c'est pas très grave. Après, mode joueur on va souvent le gagner. Falcon, c'est plutôt cool pour préparer le prochain tour. Après, le prochain tour, on peut juste Chavez. Donc, je me dis, est-ce qu'ici, on fait pas plutôt un play style. Là, c'est pareil, on prend des points. Donc, d'abord, Iron Earth into Black Widow à droite. Comme ça, à droite, on, est vra... on a vraiment beaucoup de points. Ah ouais, mais. Par rapport au destroyer, ça fait quoi Ça fait plus 4 aux autres emplacements En fait, l'idée, c'est. Non, écoutez, on va faire ça. Ça bourrine à droite. Je ne sais pas si c'est le bon play. Pas sûr du tout. Iron Man. Ok. Donc, l'avantage, c'est qu'il ne peut pas destroyer dans cette situation. À droite, on est sûr de gagner. Et là maintenant il y a deux écoles. On a la Chavez. Sachant qu'on gagne à droite. Et à gauche, on a un point d'avance. Et la Chavez, c'est quand même 9 points. Il peut Cosmo à gauche. Euh, Destroyer à gauche. Parce que Destroyer. Il est. Euh, il, il se fait bloquer par le Cosmo. Donc il détruirait pas tout. Donc je pense que ça a du. Moi sa place fait Destroyer à gauche. En fait, il y a soit il a Spectrum, soit la Destroyer. S'il fait Destroyer à gauche. Bah en fait il gagne à gauche forcément Et il gagne au mid Parce qu'il a 8 points d'avance Soit il fait Spectrum Et en fait moi j'ai envie de Chavez mid en gros Parce que je pense qu'il va plutôt Destroyer à gauche Et il va laisser là En se disant, disant il a 8 points d'avance S'il fait Spectrum Le problème c'est que là ici il passe à 5 Et Spectrum il gagnera ici Vous voyez Donc sur Spectrum on a perdu Sur Destroyer on a gagné Vous voyez Donc là c'est du 50-50 Il a snappé Taper P a priori c'est... pas, Moi j'ai envie de dire qu'il a Destroyer. Et donc je vais au mid. Et on verra. Hein. On fait ça et... Ah, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah non, bah on perd. Ah dommage. Ah dommage, ça se joue vraiment à rien, c'est frustrant. Mais là vous voyez, c'est un, un play qui est plutôt standard. Hein. Là on se joue presque un 50-50, je pense que j'ai un peu d'avance en termes de proba parce qu'il va quand même souvent Destroyer, enfin, c'est un, un play qui me paraît assez évident. Mais c'est vrai qu'il peut aussi ne pas l'avoir, il peut avoir la Spectrum, il peut avoir des combinaisons Blue Marvel plus un truc. Bon Blue Marvel c'est pas présent normalement dans ce genre de deck donc c'est difficile de contrer. Mais euh... ouais, bah, c'est pas évident, je pense que c'est le play en vrai. Hein. Encore une fois, faire... c'est un jeu où il faut faire des plays des... Des play gagnants. Il faut essayer de... de tendre vers le play gagnant. Alors, le play gagnant, euh... c'est celui qu'on présume gagnant. Hein. C'est jamais forcément sûr, mais... C'est important voilà, de toujours de tendre vers le play gagnant et de se dire... Bon, s'il a ça, je fais ça. S'il a ça, je fais ça. Il a plus de chances d'avoir ça. Il a snappé, donc ça peut donner une information du fait qu'il est ça, vous voyez. Voilà, j'avoue que ça ne tourne pas trop pour nous pour le moment, mais... Je... Euh, on va euh, Black Widow je pense. Ici. Vraiment, je, je vous demande de me faire confiance pour le winrate. Hein. Je vous dis, le deck a... Bah, J'ai fait... Euh, ouais, c'est ça, un peu, un peu moins de 100 games pour 70% de winrate. A ces rangs-là. Hein. Donc durant euh, à peu près dans le rang 80. Bon, c'est pas forcément cool d'avoir autant de mana. Encore une fois, on va Bishop. On va Airrunners à gauche. Iceman ici. Pourquoi est-ce que je fais ça Comme ça si j'ai le Beast. Je fais Beast à gauche. Oh il a Infinote. Ah c'est moche. Hein. Franchement là on, prend, on se prend vraiment des horreurs hein, dans cette session. Projet Pegasus le, vu que le gars il a, il a loupé son T2. En fait le gars il a une mauvaise sortie et grâce au Pegasus il peut avoir Infinote à gauche. On a Beast, après c'est cool. On a quand même une sale session. On va Beast. Est-ce qu'on peut gagner à gauche Je pense qu'il y a moyen de le battre, hein, l'Infinotin. Mais franchement, on... on prend vraiment des horreurs. Ok. Le T5 est gros. Notre T5 est gros. On gagnera à gauche ou alors on abandonne à gauche c'est un peu dur d'essayer de, de se battre à gauche quand même il y a un 20 non on a trop de retard à gauche on va, on va changer de braquet on va faire l'angela là et ironers ici là on peut même aller 3 elle. on peut bourriner à droite hein. non. en vrai je fais juste ça j'ai beaucoup de points au mid comme ça, je me laisse la possibilité de Chavez au mid à droite, on verra. On va partir là-dessus. Blue Marvel. On va partir là-dessus et... Oh non, pas la bisque. Bon. Ok, on a pas mal de points d'avance au mid. Euh, 13 à 4. Donc on a 9 points d'avance. Quand on joue la Chavez, on a 10 points d'avance. Bon, les 10 peuvent être battus, hein, mais... Et à droite, on a 7 points. Et encore une fois, à droite, il y a cette Angela qui peut récupérer 2. Voilà. Encore une fois, c'est 2 pour 4. Mais même si c'est 2 pour 8, je le prends. Donc, euh... moi, je pense que c'est souvent un 50-50. C'est-à-dire que là où il va, si nous, on y va, on a gagné. Si on n'y va pas, donc, je, je vais Chavez parce que tout à l'heure, je suis allé sur le Bishop. Et advienne que pourra. Bah, ça va passer à un moment. Franchement, les, les bonnes probas qu'on joue depuis le début, là, là elle va passer. Mais vous c'est relou. Après, l'adversaire, il peut considérer aussi. Hein, l'adversaire, voilà. il peut se dire, bah bon, mon adversaire, il prend la proba de, entre guillemets, plus, plutôt 50-50. On sait jamais vraiment des parfaits 50-50. Parce qu'il y a à prendre en considération l'Angela, le Bishop, qu'est-ce qu'il a en main, etc. Mais l'adversaire, il a le droit aussi de ne pas prendre, entre guillemets, ce risque. Hein. Ce n'est pas un risque. Mais bon, peut-être qu'il connaît pas forcément la proba. Il se dit, euh, non, je ne je, je veux pas prendre ce truc-là. Donc j'abandonne et en vrai il y a beaucoup d'abandon avec ce genre de deck, enfin contre ce deck là et ça c'est chouette. Euh Ok ok bon ça c'est vraiment pas bon pour nous. Ah, c'est vraiment horrible pour nous ça. Le pic, ah le pic c'est pas mal. Hein. Le pic c'est bien al dente. Collectionneur, bah on est même pas obligé de collectionneur maintenant. Hein. Angela Black Widow. Cup à droite. de bah, toute façon on va rien pouvoir jouer là. Hein. À part la Chavez peut-être à la fin hein, mais c'est un peu bizarre. Oh vilain homme. Bah, là on met un petit truc dans la main. En fait c'est très difficile de d'appréhender. La puissance du Black Widow parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça bloque Vu qu'on n'a pas connaissance de sa main Mais il faut se dire que ça lui bloque une draw Et c'est quand même important Nous si on enlève une draw de notre deck là euh, bah, Vous voyez C'est quand même compliqué d'avoir une belle sortie quoi, Surtout sur un jeu à 6 tours bon, On ne peut vraiment pas aller là Je faire ça Ok. Deathlock. Destroyer, c'est rigolo. Ça fait rien du tout. <rire> c'est horrible, même. C'est une carte morte. Bon, Falcon, c'est cool. Falcon, c'est cool. On peut... Electra, ici. Falcon, à droite. C'est pareil, en vrai. En termes de points... En vrai, en termes de points, peut-être faut faire ça. Enfin, Ah non ouais, si. On va jouer les T1 à la fin. Les T1 seront peut-être meilleurs que Chavez. Mais pas forcément. On va remonter quoi On va remonter 2 T1, 3 T1. Je pense que les T1 sont moins forts que Chavez. Donc on va faire Electra post. On va faire ça et ça. Après, remonter l'Electra, ça booste le collectionneur. Et là, on booste 2... De... Écoutez, je vais partir là-dessus. Dans cet ordre là. Storm. Ouais, ça fait pas beaucoup de points quoi. Il fait un tour sur un tour 5, il fait que 2 points. C'est un peu étrange, mais ok. Donc là vous voyez, on a quand même beaucoup à droite. On a quand même beaucoup au centre. Pas enfin, beaucoup. On a au centre. Pas beaucoup en vrai. Et à droite on a vraiment énorme. On peut vraiment pas jouer ça. détruit vos autres cartes. Ça fait gagner une ligne. <rire> en vrai, ça peut être pas si mal. Hein. Si on va dire qu'il va jamais là, ben, je pense qu'il va là. Mais c'est dommage de ne pas avoir eu un truc à 5. Vous voyez, typiquement, je faisais juste une petite merde à gauche. Il est beau. hein. Je l'ai pas dans ma collègue. Il est magnifique. mais Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On peut juste... Javez au mid. Ça fait 9 plus 2. Vous voyez, elle est 10. C'est énorme. Hein. 10, c'est un... C'est un tour 6 le truc. Donc là, je rajoute 11. Donc je suis à 22. S'il va au mid. Après, le truc c'est que s'il va un peu là, un peu là. Après 22, il faut qu'il aille. Euh, il faut qu'il ait 4 ici, 2 là. Ou bon, alors je fais juste ça. Hein. Ça, ça, ça, prend, ça passe à 10. Je pense que je vais juste à gauche. J'ai envie de gagner au mid. J'ai l'impression qu'au mid, il va rien mettre. Mais il peut mettre petit ici, gros ici. Ah je sais pas, ça me plaît de faire juste Chavez à gauche. À voir s'il si arrive à 9 points. C'est pas évident de faire 9 points à la fin. Zola. Zola, ah oh, attends, il est... a ah. eu Ok. On a perdu sur le fait que sa Zola, elle coûte 0. Euh, si j'allais au mid, j'ai gagné. Ouais, vous voyez, là c'est encore une fois, c'est des... On peut appeler ça de la malchance, hein, parce que c'est vraiment... On va au mid, on va à gauche. J'ai considéré que Chavez à gauche c'était ok, qu'il pouvait faire 4 plus 2... Mais en même temps, il nous a donné l'info du Storm sur T5. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément de petites cartes. Je crois que j'ai mal joué. Mais j'ai pas assez analysé le Storm T5 qu'il nous a réalisé. Parce qu'en vrai, Storm T5, ça veut dire qu'il n'a pas forcément de petites cartes. Et donc, il n'avait pas trop la possibilité de faire 4 plus 2 sur le T6. Ouais, bon après, il a eu Zola à 0 grâce au pic. Mais bon, bref. Quand bien même, je crois que c'est une erreur. Et oui, voyez, bon, de toute façon, ce jeu-là, il est, c'est probablement un des jeux les plus skill-cap de, de jeu de cartes. Et GG. C'est un jeu qui est très perfide parce que on a l'impression que ça se joue très souvent sur des coin flips, sur des 50-50, qu'il y a beaucoup, beaucoup de probas et donc de, de, entre guillemets, de part de chance. Et en fait, bah, perso, c'est un des jeux les plus techniques auxquels j'ai joué de ma vie. Je trouve que ça a la technique d'un de Magic, enfin la difficulté d'un Magic Malgré qu'il y ait que 6 tours et que... Mais parce que la technique vient aussi beaucoup du deck building vu qu'il n'y a pas de net decking justement Ça c'est une grosse part du jeu Bon, on va le Raft en général on le gagne hein. Pas tout le temps, mais souvent ouais, En vrai si on gagne tout le temps le Raft avec notre deck Bon peut-être on va juste faire ça Je crois qu'on va bis pour être sûr de gagner le raft. Je crois qu'on va bis pour être sûr de gagner le raft. Ouais, sinon je suis pas sûr de le gagner. Comme ça au prochain tour, je fais tok tok. Et je remonte les cartes. Le bifrost. Bon, en vrai, j'ai juste à faire ça, ça, ça. Reste un mana flottant. Est-ce grave Non. Je pourrais faire le con au pire. Pour pas me boardlock. Ouais, le problème c'est que là j'ai pas d'Angela, j'ai pas, enfin vous voyez je fais un peu du vent Bon après je récupère un. oh non mais tout time quoi Putain, On a sûrement perdu hein Au moins qu'il joue armor et qu'il arrive à faire un truc cool mais Je pense que j'ai sûrement perdu là Ah c'est cruel, peut-être faut le faire maintenant hein. Attendez y a pas un truc où je remonte tout de suite mes cartes et je fais destroyer, oh, je crois que je vais faire ça J'ai Falcon, je remonte mes T1, bon dans ce cas là je peux Korg avant Korg, Falcon Destroyer je remonte le Korg, je remonte les T1 Ouais c'est ça en vrai non c'est cool là En vrai je me suis plaint, mais en vrai c'est bien <rire> En vrai c'est bien En plus le dino il peut être pas si mal si je veux garder les cartes en main Ça ça va aller à droite Ok Killmonger Bon, bah écoutez, en vrai, il y a moyen qu'avec le dino, on gagne. Il ne gagnera jamais la ligne du destroyer, enfin, à part s'il si a Chang'Chi. Mais bon, il joue Jack Killmonger, C'est pas un deck qui joue Chang'Chi, je pense qu'il n'a pas trop la place Chang'Chi, c'est une carte très très peu présente en pool 3, voire pas. Pour 5, regardez ça pour Surprise. Ou bah alors, je le joue maintenant. En vrai, si je le... J'ai l'impression que là, c'est une game où, juste si je mets des monstres, je vais gagner plus facilement parce que j'ai pas eu mes bishops, j'ai pas eu mon collectionneur. Donc l'Angela, elle sera quand même un peu compliquée à setup. Bon, en vrai, ça monte des stats, mais j'ai l'impression que je vais juste dino à gauche. Et je vais ignorer la ligne du mid. Bon, après, faut faire attention. Bon, il a beaucoup ici. Le truc, c'est qu'il peut avoir dinosaure dans son deck. Donc, faut faire attention à ça. Bon, le dino, au max, il est à 17. Donc, j'avais la possibilité de faire Iceman à droite pour être à 18. Chavez à gauche. Et comme ça, je gagnais sur deux lignes. Ok. Bon, là, c'est rigolo. On a gagné avec d'autres cartes du deck. Mais, en fait, on a gagné aussi grâce à notre deck. Parce qu'on a eu le raft et on a pu récupérer Destroyer. Et puis, finalement, grâce à Falcon, on a pu avoir une main. Enfin Vous voyez, même si on a... c'est les autres cartes qui nous ont donné la puissance, c'est les cartes du deck qui nous ont permis de faire les setups. Ça, c'est pas bon pour nous. Euh, écoutez, on va faire juste ça. Vu qu'on a collectionneur, j'ai envie de faire agent euh, derrière. Mais Black Widow, c'est un peu cher parfois dans la curve. Voilà. Mais bon, je pense que c'est cool quand même. Hein. Je le laisse dans le deck et je pense que c'est vraiment pas mal. Donc là, on va Bishop d'abord. Et ensuite, on, on commencera à mettre en place notre setup. On va peut-être Bishop sur la ligne d'Angela. Oh, super ça. Euh, dans notre ordre quand même Mais Je pense qu'on va Angela elle sera plus gros que Bishop On va faire ça Ça me plaît ou oh, Storm Storm Storm Storm Ça fait des points avec Angela Nous aussi on a des points Faut voir Nous aussi on a des points Oh Jess Jones de la chance là dis donc Oh, cool, on a Falcon, donc on peut même remonter. On peut faire une espèce de spot, genre où on fait Electra. Ou alors, on fait Electra là. En fait, je pense que Jess Jones, Falcon, ça fait gagner à droite. Il faut vraiment que je gagne à droite. Est-ce que ça, ça coûte 1, mais sur le board, ça coûtera 2. Est-ce que je fais pas juste ça Ça et ça. Je pense que ça gagne à gauche, hein faire ça je pense que ça gagne je remonte les T1, ça booste collectionneur j'ai quand même beaucoup de points hein. en vrai après lui il va faire beaucoup de points aussi ah le lézard c'est pas une bonne nouvelle le lézard euh... est ce qu'on gagne on est à 18 et il est à 17 donc on gagne ici pour le moment bon avec ça on gagne encore plus euh, on va faire Black Widow, bon là il faut préparer la Chavez au prochain tour, donc on fait, c'est quoi le setup C'est quand même de booster à gauche, on sait jamais s'il a des Blue Marvel, des conneries, donc on fait Iron Earth pour essayer de booster eux d'abord, et ensuite on joue nos cartes, ça, ça, ça, comme ça on a de la place. Ah, bon, on laisse une place sur les deux spots. Okay. Bon dommage on n'a pris qu'un boost malheureusement, on a que 3 d'avance, Iron Earth il peut gagner à gauche, sur Blue Marvel il gagne aussi, si on était à 21 c'était bon donc on n'a pas eu trop de chance sur notre Iron Spider, c'est pas très grave on est devant ici Ok, là on est devant et là on est vraiment devant, de toute façon on n'a qu'un truc à jouer, c'est à droite et on va le prendre devienne que pourra s'il snap par contre il y a moyen qu'on concede je pense que s'il si snap on concede pas parce que j'ai envie de voir ce qu'il va nous faire mais je pense que s'il si snap c'est qu'il a gagné parce qu'il sait qu'il y a quand même possiblement après vu mon deck je pense pas qu'il s'attendait à Chavez il peut se dire il a deux cartes en main il a... je sais qu'il a un Iceman bon s'il a traqué un peu la game mentalement mais je sais qu'il a un Iceman en main il a peut-être une autre merde <rire> peut-être qu'il est en train de se dire il a une autre merde à 1 ou à 2 donc il... Après il... j'ai quand même beaucoup de points, j'ai tellement de points à droite. Mais le truc c'est que vu que j'ai de l'avance au mid et à gauche, même si il gagne la ligne du mid, ce qu'il va le faire, ce qu'il va peut-être faire, et que ça fait égalité à gauche, à droite j'ai vraiment beaucoup de points. Donc on va voir. Après il peut snap bluff. Bah de toute façon en vrai là même si il snap bluff je vais au bout. Je vais au bout pour vous montrer aussi. Okay. Peut-être qu'en ladder tryhard, après je fais pas. Enfin. Comment dire le euh, Moi je tryhard quand je joue Mais je veux dire euh, Je fais pas de ladder tryhard Dans le sens où Je prends pas Enfin euh, je fais jamais Plus de 4-5 heures Avec le même deck Donc souvent je fais des sessions De 5 heures Je change de deck 5 heures Et comme ça j'essaye de jouer Un maximum de decks possible Encore une fois Pour me préparer Quand il y aura des tournois Voilà Bon j'ai pas J'ai une bonne manche J'ai collectionneur remarqué Ok mais euh, n'hésitez pas à me dire hein, ce, que vous en pensez, ce que vous pensez de ce deck euh, Je pense qu'avec le... Je sais pas le nom, je crois que c'est le Hood The Hood, truc comme ça euh, The Hood à la place de, back, de Black Widow, c'est très intéressant Ah, ça me plaît ça Ouais, The Hood à la place de Black Widow Bon, même si ma main est un peu lourde Après, s'il joue Sunspot, c'est qu'il joue un deck plutôt lourd Donc, c'est une bonne nouvelle Bon, il peut jouer Domino Mais ouais, The Hood à la place de... De, de ça... Et euh, Iron Earth peut peut-être virer pour Wallsbane, mais je trouve Iron Earth rigolo dans certaines situations. Armor, ok. C'est des destroyers là. Quand vous jouez une carte ici, elle est détruite. J'ai l'impression que ça va faire trop de points au mid, mais. Après j'aurai une grosse créa Morphy Ouais il va me un truc naze hein. oh, C'est pas si mal ça me permet de jouer au mid D'avoir force Ouais c'est vraiment bien en vrai Pas vraiment bien pas mal bon, par contre je bloque madro vous voyez Mais c'est pas très grave Je vais faire euh, ça Ça et ça On a le monstre unslow. Bon. Bon après au mid on a tout le temps gagné. On a vraiment beaucoup de points. À part s'il fait un destroyer à la fin, mais je suis même pas sûr en vrai. Hein, parce qu'on va monter des tonnes. Hein. On va quand même monter des tonnes. Bon, on a un slow qui est cool. Là les cartes vont aller à gauche. Hein. Quand vous jouez une carte ici, elle est détruite. Donc en fait, il faut jouer à gauche pour que ça aille à droite. Est-ce qu'on a besoin de faire un falcon Ça remonte rien. Euh, on va sûrement Iron Earth. Et on slow hein, pour que ça aille à droite. On va sûrement Chavez derrière à gauche. On a Electra, vamos. Electra, on slow. Ou, ou on booste on boost plutôt au mid. Hein. Alors Iron Earth, Electra, on slow. À gauche. Tout ça va à droite. Et on finit par Chavez à gauche. Et ça me plaît. Là, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats. On prend de l'avance Ça évite les malentendus Professeur X On est bloqué Donc on est bloqué là On est bloqué là Moi je peux pas aller à gauche enfin, elle sera détruite L'avantage c'est que J'ai tellement pris d'avance Vous voyez Avec mon play C'est que je perds pas sur Spectrum maintenant Donc en fait Je vais réfléchir Mais j'ai pas l'impression De pouvoir perdre cette partie Ouais Je pense pas pouvoir perdre cette partie je pense que l'avance que j'ai fait que même s'il fait Colossus au mid, Bon, Colossus au mid, il a 12 plus 16, il a 28. Donc il a 28, nous on a 19. Donc 28, 19, ça fait euh, 9 points. Donc j'ai 9 points d'avance. Si je joue juste Chavez à droite, je rajoute juste un point de Bishop. Donc il y a 8 points d'avance et là j'ai 8 points d'avance. Donc je pense que ça fait très souvent strictement égalité. Mais s'il a Destroyer, on a égalité dans ce match s'il n'a pas Destroyer Ah non même pas Ah non si elle est détruite Je pensais qu'elle était remontée dans la main Sinon ça aurait boosté collectionneur Bref là sur Destroyer c'est strictement égalité Sur Spectrum je gagne Bon je en vais faire encore une petite, une petite. Mais euh, ouais vraiment n'hésitez pas à me donner vos retours Moi ça me permet aussi de continuer ma réflexion sur le deck Mais voilà là je vous ai donné la réflexion Comment possiblement améliorer le deck Avec des cartes que je n'ai pas évidemment Mais euh, si vous vous avez les cartes Franchement n'hésitez pas si vous avez qu'un seul Falcon ou un seul Beast, enfin si vous avez un des deux, vraiment, on vous invite à jouer le deck également. Euh, on va jouer l'agent quand même, T1 ou pas, non, peut-être ou pas. Ça en profite vraiment de la stat de l'Angela. Mais voyez on fait beaucoup de points avec des petits trucs, hein, c'est ça qui est rigolo. ne bon, sait pas trop ce qu'il y a à droite dans le lieu euh, sombre, donc on va attendre. On a le Bifrost qui va nous amener là-bas. Chance-1, ok. Euh, donc là, on va jouer les petits trucs, je pense. Ça, ça, ça. Là, typiquement, si ça avait été l'autre, ça aurait été trop bien. Vous voyez. Je le remontais en main, le Hood, et j'avais la 6-6 pour 1. Enfin, ouais, j'avoue que c'est vraiment pété. Euh, c'est lui qui a l'init, c'est plutôt pas mal, alors peut-être Electra. En tout cas, on fait ça. Ouais, ça fait vraiment masse de points. Hein. Morphy va copier. Euh... Oh, c'est chiant de copier ça en vrai. Ça nous bloque une draw. Très, très, très relou. Après, ça fait pas de points. Hein. Mais bon, c'est très, très chiant. Oh, Dracula. Bon, Dracula, c'est cool parce que ça pourra nous donner de Chavez à la fin, si on veut. Ça nous donnera de Chavez d'ailleurs, 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va pas forcément remonter maintenant, si. En vrai, je peux dracula plus tard. Donc, je pense que je fais ça. Ça. De bah, toute façon, en puissance moins 1, autant. Falcon, Black Widow. On va remonter les petits loups. Ah, on va faire ça. Hop là. Black Widow qui bloque sa draw. On est obligé de le jouer, c'est infâme. Non, on peut pas piocher. Ok, il a Mister Négatif sur T4, ça c'est très très très très très dangereux. Extrêmement dangereux. Bon au prochain tour je sais que j'ai Chavez. Je juste Dracula, faire peur à droite. Au Korg maintenant. Écoutez, je suis pas trop mal hein. Mais là vous voyez, j'ai qu'une seule Angela en termes de points. Après, je sais que j'ai. Euh... Alors, Dracula, il défausse, hein, si je dis pas de bêtises. Après le dernier tour, il défausse une carte de votre main. Donc, ça va défausser Chavez. Ça va prendre la puissance de la Chavez. Bon, il est Iron Man. Euh, bon, Iron Man, je le bats pour le moment. Iron Man, je le bats. Le problème, c'est que là, il a. Ouais, il concede, ok. Bon, écoutez, par gourmandise. Faut pas faire ça parce que ça fait des vidéos longues. Mais j'aime trop ce deck. Par gourmandise, je vais en faire une de plus. Parce que là, vous voyez. Bon, j'ai pas très bien commencé dans la session. J'ai fait. Euh... Je pense que. J'ai fait, sur les 5 premières games, j'ai fait genre 3 défaites de win, un truc comme ça. Et là je crois que je suis sur une sélection de 5-0, un truc comme ça. Oui, à la fin le winner -win était bon, quoi. Mais c'est vrai que, voilà. Ça veut dire que si vous êtes arrêté euh, si vous vous à la vidéo à la moitié, peut-être vous, vous, vous, vous, vous... Comment dire Vous avez peut-être l'impression que le deck est... Vous avez une mauvaise image du deck, quoi. Parce que, c'est dommage, je trouve. Euh... Bon, on va aller à gauche. Le sunspot, on le barre. On hein. va bah, Bishop ici. En vrai, il y a moyen que. Atlantide, c'est pas si mal avec Bishop. Parce que Bishop, on, clairement, parfois on le laisse tout seul sur sa ligne. Il est pas chiant. Ok. Donc, ouais, on va laisser sûrement Bishop sur sa ligne. Il va avoir énormément de stats. Il sera invincible en fait. Parce qu'il va souvent monter à 7, 8. Plus les 5. Storm. Écoutez, on va bourriner à gauche, hein. Quoi? Ça, ça et ça. Dommage, hein? Dommage de pas avoir euh, Electra à la stewin. Euh... Ou alors on ignore à gauche. Franchement, c'est un play. Hein. Genre, on ignore totalement à gauche. À gauche, c'est compliqué quand il y a Sunspot, euh, même si on fait des points. En vrai, on peut ignorer à gauche et tout remonter hein, avec Beast, hein. Et on gagne, droite et à gauche, mais bon, j'ai quand même envie de me battre. On va quand même essayer de se battre à gauche. Je pense que c'est pas horrible de faire ça. Là ça bloque une draw, pas mal. Je pense qu'il y a quand même pas, ouais ça va nous faire quand même pas mal de points, ça peut l'embêter. Parce que lui, il faut quand même qu'il qu perde deux tours. Hein. Juste un tour de sunspot, ça ne fait pas à gagner. Hein. Vous voyez, on prend 9 points d'avance, c'est énorme. Hein. Donc ça me plaît. Euh, ensuite, on fait quoi? Collectionneur. Iceman. On est, on, en vrai, on n'est pas obligé de beast. Enfin si, on peut. Après, on peut mettre. Ah non. On va sûrement faire. Iceman. Beast sur Iceman. Collectionneur. C'est pas incroyable dans l'ordre ring. Mais on sait qu'on va. Ouais ah, j'aime ça. Euh, on sait que dans tous les cas on va euh, juste Chavez sur T6. Et vous voyez le bishop sera difficilement euh, rattrapable je pense. Là il est 12 Ok et tour d'après je rejoue deux cartes donc il est 14 Ok Donc là à gauche on a gagné À part s'il perd 4 mana Et encore ça fait égalité Donc ça veut dire qu'il faut qu'il perde 5 mana. Donc là en vrai moi je fais juste ça et ça. Bon là je réfléchis pas trop mais je pense qu'on va gagner. Vous voyez la Chavez elle a du, elle a du sens dans ce deck hein, en termes de, de curve. C'est à dire on, on améliore nos sorties grâce à la Chavez parce qu'elle reste, reste au fond du deck. Donc on joue comme on scarte. Et à la fin vraiment on a besoin de ses 9 de puissance. Donc c'est vraiment la Chavez elle est trop trop bien dans ce deck. Ok bon c'est un peu euh, RNG ce qu'il nous fait là. Ok. Bah en vrai, si c'était sur White Queen, on gagnait au mid. Ah non, la White Queen, elle était pas 11. Parce que là, elle est 11 avec Nadeliver. Donc on gagnait au mid et on gagnait à droite. Donc en fait, sur Zola, il a tout le temps, tout le temps perdu. Bah écoutez, je suis content. Parce que. En espérant vraiment que vous ayez regardé la, la vidéo dans son entièreté. Parce que vous voyez, là, sur les 6-7 dernières games, j'ai fait 100% de win. Et évidemment, au début, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. Vraiment, le deck, croyez-moi, 70%, de... 70 de win rate avec un. En fait l'avantage c'est que justement l'adversaire tourne pas autour de la Chavez et parfois il veut voir aussi, parce que c'est bien de faire ça, et vous avez pas mal de 8. vous gagnez pas mal de 8 avec ce deck, moins qu'avec des decks méga surprenants mais vous avez quand même pas mal de 8. et sinon bah, beaucoup de cartes quoi, beaucoup de cartes, vous snappez T1, vous avez un deck qui est solide, qui est, qui est euh, euh, euh, comment dire, euh, stable, voilà c'est le mot que je cherchais, c'est un deck qui est stable, donc vraiment si vous snappez T1 vous allez vraiment vous gaver en termes de, de montée de cote, bref, sur ce merci à tous, euh, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde